Ça fait bientôt dix ans que j'enseigne de manière sporadique la création musicale à des jeunes, des adultes et jamais je n'aurais pensé qu'un jour je me retrouverais à improviser au piano avec une personne autiste toutes les semaines. Je connaissais rien au monde de l'autisme, j'avais aucune formation et je n'avais jamais côtoyé de personne autiste. Hubert, quant à lui, il avait suivi des cours de piano traditionnel depuis une dizaine d'années, avant qu'on se rencontre, et il savait lire des partitions et jouer certaines partitions qu'il qu a mémorisées au fil des années. Et moi, quant à moi, j'avais tout oublié du solfège que j'avais pratiqué, que j'avais suivi quand j'étais gamin. J'étais incapable de lire une partition, ou alors très très lentement, mais je ne savais même pas que j'en étais un petit peu capable encore. C'est juste quelque chose que je faisais simplement pas. Je n'avais pas la nécessité non plus de travailler avec des partitions pour faire de la musique. Et évidemment, et je suis toujours loin d'être un virtuose au piano. Si j'avais peur de commencer à travailler, à saisir cette opportunité qui m'est un peu tombée dessus, que je n'ai pas cherché du coup, est-ce que j'avais peur de travailler avec une personne autiste Évidemment, j'avais aucune idée. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Si c'était difficile au début, bien sûr. Et est-ce que ça en valait la peine Absolument. Pendant les dix premiers mois, j'ai accompagné Hubert, un adorable bonhomme de 65 ans, avec ma seule intuition, mon courage et beaucoup de patience. Ça m'a d'ailleurs obligé à développer la patience. Entre deux cours, je ne restais pas les bras croisés. J'écris un rapport entre chaque rencontre. Donc j'ai dit je ne restais pas, c'est toujours le cas, je ne reste pas les bras croisés entre chaque cours. J'écris un rapport de chaque rencontre, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et des idées à essayer éventuellement. J'ai même commencé à filmer les cours depuis quelques mois maintenant, et quand j'écris les rapports, en fait, je regarde les vidéos des cours et je prends des notes. Je cherche aussi à m'éduquer sur l'autisme entre deux cours, parce qu'Hubert, il n'est pas capable de tenir une conversation, et encore moins de m'expliquer verbalement comment il vit et ressent les choses. Au fil de mes recherches, je suis, tombé, je suis tombé sur un article que je mets en lien dans la, la description de cette vidéo, et je vais citer une partie qui m'a interpellé. Les trois professeurs ont été initiés à la méthode Dolce, mise au point par la pianiste et psychologue Françoise Duroc, et là, moi, je continue à lire. « La règle de base de cette pédagogie », souligne Christina Bellou, qui est une de ses professeurs qui a été interviewée, « consiste à s'adapter à la personne telle qu'elle est, sans chercher à lui imposer ce que l'on voudrait qu'elle fasse », ce qui est la manière dont fonctionnent les cours traditionnels, on va dire, entre gens qui n'ont pas de problèmes cognitifs, de troubles cognitifs, qui n'ont pas d'autisme. Selon la pédagogie de l'Che, je continue à citer l'article pour s'adapter à un élève autiste jeune ou adulte. L'enseignant exécute avec lui certains de ses gestes sans signification apparente et répétés inlassablement, comme par exemple le fait de se balancer d'avant en arrière. C'est ce que un certain nombre d'autistes ont tendance à faire. Nous entrons dans son univers en lui montrant de l'empathie en mimant sa stéréotypie. Les stéréotypies, c'est justement ces gestes répétés qui apparemment n'ont aucune signification de l'extérieur. En, en mimant sa stéréotypie, nous le mettons en confiance. Tout cela en douceur, par le jeu, et l'écoute attentive et bienveillante, comme le préconise la méthode Dolce. Dolce, d'ailleurs, ça veut dire doux. En... C'est l'adjectif doux ou douce en italien peut-être en espagnol aussi. Le lien étant établi entre le professeur et l'élève, celui-ci peut acquérir de nouvelles compétences cognitives et se construire un schéma corporel jusqu'ici défaillant. Voilà, j'ai fini de citer l'article. Je découvre ainsi la pédagogie Dolce à travers cet article, c'est ça qui m'a interpellé, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, la pédagogie Dolce, c'est une approche tout en douceur qui est inspirée par la méthode Sunrise qui a été fondée, je crois, dans les années 70 aux États-Unis par un couple qui... Enfin, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de créer une méthode, mais ils en ont fait une méthode par la suite, mais c'est une approche qu'ils ont utilisée pour sortir leur petit enfant de l'autisme. Je mets un lien dans la description, c'est un reportage sur le aptotisme, qui est l'association... Euh, qui, qui offre, à travers laquelle est, euh, enfin, est proposée cette formation à la pédagogie Dolce. Et moi, je décide donc, après coup, d'aller suivre cette formation. La session de Paris étant annulée par manque d'inscription, je me retrouve à Toulouse en avril 2022. Et en Occitanie, c'est la, la merveilleuse Françoise Forner qui prodigue à, à sa façon, et avec la bénédiction de Françoise Duroc depuis Paris, la pédagogie Dolce. Jusque-là, jusqu'en avril 2022, Françoise accompagnait une vingtaine d'enfants. Donc là, on est à Toulouse, Françoise Forner, accompagnait une vingtaine d'enfants avec des rencontres individuelles de 30 minutes à domicile, au domicile de chaque enfant, chaque semaine. À l'issue de la formation, les cinq femmes qui étaient avec moi stagiaires et qui, elle, étaient locales, pas comme moi qui, qui a fait le, le trajet depuis Genève, euh, ces femmes-là allaient pouvoir décharger quelque peu Françoise et permettre à de nouveaux enfants ou de nouveaux élèves d'entrer en douceur dans le monde de la musique. Personnellement, j'ai trouvé la formation géniale. Je ne suis pas là pour m'étaler sur ça, euh, mais c'était vraiment génial. Toulouse, c'est une ville hyper agréable. C'était pour moi l'occasion de découvrir cette, cette ville. Euh, j'ai notamment appris à travers la formation que j'étais pas si différent que ça euh, d'Hubert, je suis moi-même hypersensible, ce que je savais, et dernièrement j'ai réalisé que euh, j'ai probablement ce qu'on appelle en anglais de Lady HD. En français, c'est euh, le T euh, trouble d'attention, déficit, comportement, je ne sais plus quoi, un truc du genre. Et moi, j'ai l'impression que les personnes autistes sont des hypersensibles avec de Lady mais puissance 1000. Donc cest des, des personnes qui peuvent être très stimulées euh, de l'intérieur et overstimulées par ce qui se passe à l'extérieur, sensoriellement, et qui en plus euh, ont, comme les gens qui ont des DHD, de la difficulté à rester concentré longtemps sur une même tâche, euh, outre d'autres troubles qui, qui peuvent être plus ou moins embêtants. Et moi, depuis tout ce temps, ça fait plus d'un an maintenant, euh, j'ai commencé à travailler avec Hubert en fin mai 2021, j'enregistre cette vidéo septembre 2022, Côtoyer et accompagner Hubert, ça m'a rapproché de lui, ça m'a rapproché de moi-même et ça m'a rapproché des autres et enrichi énormément mon existence, notamment à travers la formation après coup. Jusqu'ici, moi, je n'ai pas pris en charge d'autres élèves en préférant me concentrer sur Hubert, que je rencontre tous les vendredis pendant 90 minutes, mais on fait juste 30 minutes de musique, de piano. Et je décrirai dans un, un prochain article, peut-être j'en ferai une vidéo aussi. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 90 minutes, puisque c'est seulement un tiers du temps qui est dédié à la musique, mais on se rencontre pendant 1h30. Cela dit, maintenant je suis ouvert à accompagner de nouvelles personnes. Je ne vais pas en prendre non plus beaucoup, mais voilà, je suis ouvert à faire de nouvelles rencontres et accompagner de nouveaux enfants ou jeunes ou adultes euh, avec des troubles autistiques pour euh, faire de la musique ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de méconnaissance à propos de l'autisme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes et qui souffrent non pas de leurs conditions, mais plutôt de l'ignorance des autres, du monde extérieur, des autres personnes sur le sujet de l'autisme, et, et donc l'ignorance de ces personnes-mêmes, c'est-à-dire que les personnes qui ignorent ce que c'est l'autisme vont ignorer par défaut, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, les personnes autistes. Que ce soit quand on les rencontre dans les transports publics, dans la rue, dans un restaurant. Euh, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à venir en aide. Non pas par, par manque de formation, mais surtout par manque de sensibilité. Et surtout, le plus important, je sais qu'il y a beaucoup de gens sensibles qui trouveraient la, leur élément qui s'épanouirait et qui offrirait bien du bonheur à quelques enfants, jeunes ou adultes autistes, c'est-à-dire en, en, en prodiguant euh, l'apprentissage de la musique à travers la, la pédagogie dolce. C'est pourquoi j'ai écrit cet article, que j'enregistre maintenant en vidéo. Je veux inviter les humains sensibles à prendre connaissance de cette opportunité, et pourquoi pas déjà nous rencontrer du 24 au 28 octobre à Toulouse pour la deuxième formation à la pédagogie dolce à Toulouse. Euh, moi, j'y serai pour assister Françoise Fornière, comme je l'ai fait spontanément lors de la première session, me rafraîchir la mémoire sur le contenu de la formation, échanger avec les stagiaires du mois d'avril, qui seraient éventuellement de retour ce mois d'octobre, et partager ma propre expérience avec Hubert, en particulier dans le domaine de la composition et l'improvisation au piano. Autrement, je mets en description euh, les, les, le lien pour avoir le planning des formations, des prochaines formations ailleurs en France. Et il y a d'autres liens aussi vers euh, Aptotisme, Apte euh, le livre, sais-tu pourquoi je saute, qui est jusqu'ici le seul livre que j'ai lu, facile à lire, écrit à l'âge de 13 ans par Naoki. Higashida, un japonais qui maintenant a la vingtaine, je ne sais pas s'il va sur la trentaine. Et dans ce livre, il nous explique qu'est-ce que c'est qu'être lui, simplement de manière très simple en répondant à des questions qu'on pourrait se poser à propos des gens autistes, et un lien aussi vers The Reason I Jump, le documentaire inspiré du livre que je viens de citer. Autrement, tu peux me contacter, contacter pour toute question, il y a le lien dans la description de la vidéo, et j'ai envie juste de faire une mention à la fin pour finir, si tu vas sur le site des formations à la pédagogie de Dolce sur aptautisme.net, tu risques de voir les prérequis pour accéder à ces formations qui sont listés. je cite, être professeur de musique, de danse ou de chant, être motivé, entre parenthèses, courrier de motivation et entretien, euh, et professionnel de l'autisme ou des troubles cognitifs pratiquant une discipline artistique. Je, sais pas si je pense que ce n'est pas très clair comme c'est expliqué, je pense que c'est... Il n'y a pas besoin de répondre à ces trois prérequis. Moi, honnêtement, je euh... j'étais pas du tout professionnel de l'autisme, par exemple. Mais je dirais que les prérequis indispensables sont plutôt de pratiquer une discipline artistique sans avoir besoin d'être professionnel ou d'être... Euh, ouais, professionnel. Être motivé, absolument. Il faut avoir un intérêt quand même pour tout ce que je viens d'expliquer. Avoir une certaine... Pas juste une curiosité, mais vraiment sentir qu'il y a un intérêt. Et je dirais, être un être humain sensible, extrêmement important pour faire ce genre d'activité. Euh, et j'aurais pu rajouter avoir beaucoup de patience ou être prêt à, à, à, à développer la patience. Et, et voilà. Sur ce, je m'arrête, la vidéo est beaucoup trop longue, pareil à l'article, mais j'ai voulu le faire de manière naturelle sans simplement lire mon article. Sur ce, j'ai tout dit, prends soin de toi. A bientôt, ciao.